Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme le titre l'indique, aujourd'hui je vais vous parler de mes soins du soir. Comment je, je me démaquille, je prends soin de ma peau, etc. Et comme vous le savez toutes, je suis maman, donc j'ai pas le temps de passer des heures dans la salle de bain. Je fais en sorte que ma routine soit rapide et efficace. Donc je commence par me démaquiller avec de l'huile d'amande douce tout simplement. Je privilégie de plus en plus les produits naturels. Donc tout simplement je, je, je, voilà, je frotte un petit peu mon visage délicatement avec de l'huile d'amande douce. Sans forcer sur les cils ou sur la peau pour ne pas les arracher. Puis avec une petite serviette que j'ai achetée à Primark. Euh, C'est une serviette en fibre, Voilà, je, je la mouille un petit peu Puis je viens essuyer tout le bazar que j'avais sur le visage J'utilise ce gel nettoyant visage de chez The Body Shop euh, De la gamme Tea Tree que j'adopte depuis euh, bientôt deux ans ou voire plus Il est vraiment génial et il convient très bien à ma peau qui est mixte et pour m'assurer que ma peau est vraiment nette et a été bien nettoyée, donc je lave mon visage deux fois. La première fois uniquement avec les mains. Je rince bien, puis je répète l'opération, euh, mais cette fois-ci en utilisant une brosse nettoyante de chez Beurer, que j'ai acheté un bon bout de temps sur un site de vente privé. Franchement, elle me convient parfaitement. Après avoir séché mon visage délicatement, euh, je viens me brosser les dents. Puis je file sous la douche ou prends un bain, ça dépend des jours. Je ne vais pas vous parler de ma routine cheveux. Par contre, je vous recommande le gel douche de chez Cotage Cacao et Noisette qui sent divinement bon. Il est incroyable. Une fois sorti de la douche, ça m'arrive de tonifier mon visage. Euh, mais pas tous les jours parce que je sens que ça fait sécher trop ma peau. Et puis, euh, bien sûr, il faut passer à l'étape hydratation donc j'hydrate mon visage le soir avec de l'huile d'argan vierge euh, vous pouvez trouver sur le site LACEL ou bien l'acheter euh, euh, au Maroc mais assurez vous que ça soit vraiment vierge cosmétique pour celles qui m'ont posé la question donc j'adopte de l'huile d'argan sur mon visage depuis bientôt deux ans et euh, je n'ai pas vu une poussée anormale de, de poils ou quoi que ce soit. Au contraire, ça hydrate super bien et euh, même c'est très bien aussi pour le contour des yeux. Ce n'est pas une huile qui est lourde, donc je vous le recommande à 100%. Si je vois qu'il y a un petit bouton, ce qui est vraiment très très très rare, j'utilise cette huile essentielle d'arbre à thé. Euh, avec un petit coton-tige uniquement sur les boutons. Il ne faut pas utiliser sur tout le visage parce que ça fait sécher énormément la peau. Euh, mais ça désinfecte à 100%. Puis je file dans ma chambre pour chouchouter mon corps. Donc euh, pour hydrater mon corps, euh, le parfumer etc. J'utilise, euh, ça dépend des coffrets. Euh, je vous recommande celui-là de chez Tafel Hub, J'ai adoré, je suis à mon deuxième. Il est génialissime. Euh, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Euh, sinon après euh, comme je suis enceinte donc j'utilise de l'huile végétale de noix de coco que je viens euh, appliquer d'abord sur les mains pour euh, faire fondre puis j'applique sur certaines parties du corps comme la poitrine le ventre surtout les hanches etc pour éviter d'avoir des vergitures je l'ai utilisé durant ma première grossesse et c'est un truc que je vous recommande à 1000% et pour finir, j'hydrate mes lèvres. J'ai découvert ce baume à lèvres de chez Flormar. Il est génialissime, ça hydrate très très bien. Donc j'espère que ma routine du soir vous aura plu. Si vous avez envie de voir ma routine du matin, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. Ou m'encourager avec un petit commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao